on les fait séparer peut-être Martin qui les souris Pour envoyer à Pionin. Notre arrivée à la Grande <rire> Avec le grand sapin devant nous. Avec ouais le grand sapin. Euh, voilà, nous sommes sur la grande place de Bruxelles et la crèche de Noël. Voilà mon expérience en bus. <rire> C'est termine ici. <rire> On peut parler, hein? Bienvenue sur The View. C'est l'une des plus grandes roues déplaçables en Europe. Pour votre sécurité, nous vous demandons de rester assis et de ne pas mettre les mains ou la tête à l'extérieur de la cabine. Herzlich willkommen in The View. Et bienvenue ici dans ce potable Riesenrad. Nous bidons à grands hommes. Nous bidons à grands hommes. Nous bidons à Nous vous proposons euh... une vue panoramique exclusive d'une hauteur de 55 mètres sur la ville de Bruxelles et son célèbre marché de Noël. Plaisir d'hiver. Et, euh... et voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà. Attention, oui, oui, qu'est-ce oui, ça oui. oui. oh, oui. oh, Salut les bon amis Qui a reçu Quelqu'un a reçu On C'était trop cool de refaire ça Super Quelle okay. Quelle aventure quelle aventure! Mmh. Mmh. Ça va souffrir là! Mmh. Je te laisse Oui. je rien entre en fait! Bon, il bout.